Là c'est un sous-sol assez limoneux. Et là en dessous, alors là, la partie en dessous, c'est tout de suite de l'argile, directe. Il y a 10 cm de, de, de, de bonne terre et en dessous, c'est tout de suite de l'argile. Donc de toute façon on, on le voit clairement sur la pousse des arbres. De toute façon on le voyait, je ne sais pas si vous vous rappelez. Sur les armes, la partie qui est par ici est un petit peu plus limoneuse, mais aussitôt qu'on rentre sur le bois, alors on est tout de suite carrément hydromorphe et là de toute façon on le voit la taille des armes, tout comme la pousse de l'herbe, tout comme on va dire beaucoup de choses, la qualité de la terre fait que ça va conditionner le reste.